Là, on est sur une troisième année de culture, donc peut-être pas uniquement en riz, mais deux, deux années de riz plus une autre culture. Et on voit encore qu'il est encore très, très vert et avec euh, des épis très bien formés. Donc on a un sol qui n'est pas encore épuisé et probablement que ça sera maintenu ici en culture encore un ou deux ans. Donc dans l'arrière-plan ici, on commence à voir ce qui est en partie représenté sur le bassin, c'est-à-dire de la plantation de teck en association avec du riz. Ici, ce sont des jeunes tecs de 2 à, à, à environ deux ans qui sont associés dans ce cadre-là. Ici, devant, ben, on a un tec qui a peut-être été planté au même moment et qui a été coupé. a une repousse qui a à peine une année ici. L'objet, donc, pourquoi on recherche une situation mixte, est le, le principal intérêt pour nous, c'est de voir en quoi l'association de deux espèces, une espèce pérenne et une espèce agricole, de par leur combinaison et association racinaires, peuvent avoir un impact à la fois sur le stockage du carbone, puisqu'ils ne travaillent pas sur les mêmes horizons, et sur la stabilité des pentes, soit en profondeur ou en, euh, disons, pas trop loin de la surface pour ce qui est du tech, et vraiment sur la surface pour ce qui est du riz.